Salut, je vais te montrer comment maintenir tes câbles d'instruments de musique dans le temps et ainsi éviter de devoir en racheter. C'est un ami, un ami musicien et ingénieur du son qui m'a montré ceci. Et depuis que je l'applique, je conserve mes câbles très longtemps. Alors j'ai déjà vu des, des musiciens ranger leurs câbles comme ça, hop, et puis mettre ça dans un bac. Et puis ils s'étonnent qu'après un an ça ne fonctionne plus. Ou alors j'ai déjà vu faire ça comme ceci et puis tout enrouler autour comme ça mais alors le câble va se torsader ça, ça, ça, ne, ça ne va pas ce qu'il faut faire c'est prendre le bout ici et venir avec la main droite faire des cercles et en même temps, je ne sais pas si vous voyez ici avec le pouce de ma main droite venir faire une légère rotation du câble pour qu'il suive sa forme vous voyez ici, il n'est pas, enfin je ne sais pas si on le voit bien, mais il n'est pas euh, contraint d'aller dans une autre direction qui n'est pas euh, la, la forme qu'il a naturellement dans sa gaine. Et donc on ne va pas le, le tordre et on va euh, ainsi le conserver plus longtemps. Donc je vais refaire. Avec le pouce de la main droite, j'effectue je, une légère rotation et il faut le sentir. vous allez le sentir si c'est dur ou pas, euh, si vous le contraignez ou si vous l'aidez vous à, à suivre son chemin. Et donc ici, j'effectue je, à chaque fois une légère rotation du pouce de la main droite à chaque fois que... Et vous voyez que ça vient former un, naturellement un cercle. Et voilà. Celui-ci a été régulièrement euh, replié de la sorte, et on voit, et pourtant il a des années, il fonctionne encore toujours très très bien. Et on voit qu'il est, euh, on va dire, bien rangé, entre guillemets, bien, euh, parce que il, euh, il a conservé sa forme et puis, euh, je pense qu'ainsi, il va, il va durer plus longtemps. J'ai préparé cet autre cas pour vous montrer, parce que celui-ci, c'est à mon avis, c'est un, un système déposé. En tout cas, ça coûte plus cher. Mais il est gainé euh, en nylon et du coup, naturellement, il va euh, se reprendre une forme euh, correcte on va dire néanmoins quand je le replie vous voyez, je, je n'y pense même pas mais j'ai acquis ce réflexe de, de, de tourner le câble pour qu'il euh, reprenne sa forme de plus ce modèle-ci est gainé euh, et je pense qu'on pourrait aller dans un magasin de bricolage et s'amuser à faire la même chose qu'eux en prenant une gaine thermorétractable et en venant renforcer nos jacks certains jacks euh, peuvent être réparés Comme celui-ci par exemple Il faut le savoir, si jamais ça ne fonctionne plus Peut-être que la soudure euh, Est brisée et qu'il suffirait De la refaire C'est le cas avec ce dernier câble euh, Il faudrait que je tente éventuellement De le ressouder D'appliquer une gaine pour voir si euh, C'est réparable, c'est pour ça que je ne l'ai pas jeté Ce qui m'éviterait de devoir racheter un voilà, j'espère que ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à, à dire ce que vous en pensez, à lâcher un petit pouce, et puis je vous dis à la prochaine, salut